Et salut tout le monde c'est Chirelle. on se retrouve donc sur le jeu médiéval Dynasty pour parler de la mage qui a été faite le 22 avril, qui nous fait passer à la version du jeu donc 0.5.0.1 qui est toujours en bêta test public branche donc je vais vous mettre euh, au niveau de Steam comme YouTube comme le Discord vous avez une vidéo du développeur euh, qui vous explique effectivement euh, les nouvelles choses mais pas que c'est à dire que dans cette vidéo vous allez pouvoir voir qui nous qui nous parle en fait et qui nous montre en vidéo euh, tout ce que je vous avais traduit au niveau de la mage que vous pouvez retrouver sur la chaîne euh, qui date du 16 avril dernier avec les nouveaux minerais, euh, la mine, le fait qu'on va pouvoir piocher plus loin dans les grottes, l'arrivée de l'âne, etc, etc. Donc tout en fait dans cette vidéo, il va tout simplement parler euh, et vous montrer euh, en image comment fonctionnent toutes ces nouveautés. Donc je trouvais euh, assez sympa de vous la mettre et puis de vous retrouver après pour en discuter. Donc on est parti, on y va, on regarde uh, la vidéo du dev. Uh, je vous ai mis les sous-titres en FR pour ceux qui ne parlent pas anglais et on se retrouve après la vidéo. À tout de suite. Hey everyone it's SK from Topless Productions and I'm traveling around with my furry companion to bring the good news from village to village and from settlement to settlement. So let's see what we got. Resources are one of the most important ingredients in keeping your village happy and making it grow. They are the starting block to many new items. Soon there will be more resources for you to manage and collect. Uh, with the next update, we are introducing copper, tin and also bronze. And these free resources come with a whole new set of tools and activities for you to discover and manage. As with most metals, it all starts in the mountains. So, you will be able to dig for copper and also for tin. Bringing those deposits to your smithy will allow you to create bronze. However, you can take your mining operations even further. Building mines inside mountain caves will uncover deeper caves that host iron deposits. With iron at your disposal, you will be able to manufacture a lot more valuable goods. You will be able to dig those deposits yourself or allocate your villagers to the task where you can concentrate on more important duties. Once you dig up those deposits, you can bring them to your village's blacksmith, and thanks to the new equipment, they will be able to smelt those raw ores into tin, copper, bronze and also iron bars. You will be able to use those bars and create a whole set of new weapons and tools. As always, as the village leader, it is up to you what to do with these resources. You can sell them in their final form or at any time along the production cycle, or you just can keep them for yourself and your people. It's all up to you which way you will decide to go. Finally, we want to reveal your next mode of transportation. The trusty and sturdy donkey. This little four-legged companion may not be as fast as a horse, but he is able to carry a lot more on his back than his larger cousin. He could be the perfect animal to carry all those new goods. And on top of that, we are adding a whole bunch of fixes and polishes to the game. And as always, Thank you heaps for all your support so far. You're the best community a developer could have asked for. And hands down, thanks to you, the game is getting better and better. So, until the next time, tribe leaders, see ya, peace and bye bye. Donc voilà, vous avez vu uh, la vidéo du dev uh, vous montrant uh, tout ce qui avait été dit uh, dans la mage du 16 avril mais que vous avez pu voir en image, Ce que je trouvais assez sympa de la part du dev de, de montrer ça, bien qu'on était déjà au courant. Et donc, euh, comme vous avez pu le voir, il y a quand même une question qui me reste en suspens. Euh, c'est tout simplement le fait qu'ils disent que l'âne sera effectivement moins rapide que le cheval, mais qu'il pourra transporter beaucoup plus de choses. Alors la question que je me pose, c'est... Euh, est-ce que le cheval on en aura réellement l'utilité certes il sera beaucoup plus rapide que l'âne hein, comme dans la réalité hein, vous mettez un âne et un cheval à côté il n'y a pas photo mais d'un côté nous ce qui nous importe c'est qu'on puisse transporter un maximum de choses donc l'inventaire de l'âne sera plus important que l'inventaire du cheval donc je me demande si le cheval on va être obligé de passer par là à part pour ceux euh, qui voudrait aller beaucoup plus vite. Le problème étant, c'est qu'on ne connaît pas euh, encore, euh, le développeur n'en dit pas plus, on ne connaît pas encore euh, exactement, euh, à part euh, d'être au niveau de l'âne, hein, donc ceux qui ont l'âne, peut-être qui pourront renseigner, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est aussi pour avoir vos retours. Est-ce que l'âne transporte énormément plus que le cheval, ou est-ce que c'est vraiment... Euh, qui, qui, qui, Kif kif bourricot, je dirais, c'est le cas de le dire, kif kif bourricot, euh, et puis surtout, euh, ben, va savoir quel prix vaut l'âne, et euh, quel prix vaut le cheval, sinon ça voudrait dire qu'on pourrait euh, mettre de côté le fait euh, d'acheter des chevaux, de faire euh, l'écurie, l'écurie je pense qu'elle est commune aux ânes et aux chevaux, mais ça j'en suis pas sûr. vous me rectifierez si j'ai une bêtise, mais voilà, le plus important, ça sera euh, d'aller voir ça. Et ça, je compte vous le faire dans un prochain épisode euh, où j'irai simplement dans le nouveau village euh, pour, vous, pour voir avec vous ben, les vendeurs, comment ce village est fait, euh, qu'est-ce qu'on y trouve, euh, par où faut passer, euh, le prix des ânes, comparé avec le prix des chevaux. Et après, ben, la question que je me pose, et peut-être que ceux d'entre vous qui ont les deux, hein, qui ont le cheval et l'âne, Pourront, pourront renseigner euh, les joueurs sur la chaîne, les nouveaux joueurs, pour que dans leur partie, ils ne fassent pas la bêtise, par exemple, de prendre le cheval si ça ne vaut plus le coup, ou de prendre que l'âne. Donc euh, là, je compte sur les parties avancées euh, qui euh, pourront aider les nouveaux joueurs qui sont sur la chaîne pour dire, voilà, euh, vaut mieux celui-là ou celui-là. Mais euh, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est voilà, bon certes il sera un petit peu moins rapide, mais moins rapide comment <rire> Le but il est là, donc pour ça il faut test, donc ça c'est vraiment ceux qui ont des parties super avancées, euh, moi je n'en suis pas dans ma partie avancée euh, à l'âne encore, je, certes j'ai mes chevaux, mais euh, je n'en suis pas là puisque j'ai mis, vous le savez, ma partie avancée de côté, suite à la demande euh, de ceux qui me suivent sur Youtube, pour recommencer une partie de zéro en vous donnant mes astuces, comment j'arrive à avancer, comment je fonctionne, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux à, à suivre le Let's Play euh, sur YouTube et je vous en remercie. Et quand je fais un live sur Twitch, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à suivre sur Twitch. Donc merci à vous. Donc écoutez, on verra ça euh, dans un prochain épisode. Je voulais juste vous montrer ceci pour le moment. Euh, là euh, tout de suite ce que je vais faire c'est euh, bah, tout simplement euh, le live, euh, la, la dernière vidéo que j'avais fait au niveau du let's play c'était en live. On avait passé 6 heures euh, sur le live, vous étiez extrêmement nombreux à me poser vos questions etc. etc. J'avais posté déjà la première partie du live, je vais vous poster la deuxième partie. Je, évidemment je vais faire des coupures hein, parce que vous imaginez 6 heures de live... Euh, C est, c est, si je vous passe 6 heures, vous allez dormir devant, euh, je vous perds en cours de route, donc je vais faire des coupures, vous mettre les moments les plus importants euh, de cette deuxième partie de live, et après j'enchaînerai avec une vidéo ce coup-ci, où j'irai simplement voir ce village, le nouveau village de la map voir exactement le prix des ânes j'irai voir les chevaux voir ce que ce nouveau village nous apporte enfin essayer de faire un petit peu le tour et on continuera effectivement le let's play en construisant un nouveau champ euh, en, en allant faire des quêtes etc etc voilà en tout cas j'attends vos retours euh, au niveau de ce que vous vous pensez euh, de ce mage avec euh, cette âne qui euh, ben, transporte plus mais moins rapide. Qu'en pensez-vous Les chevaux, est-ce qu'on va être obligé de les mettre de côté Est-ce qu'on va pouvoir s'en passer euh, Autre chose aussi que je tenais à préciser et pas des moindres, vos animaux, le cheval comme l'âne, quand vous partez de votre village, n'oubliez surtout pas de sauvegarder. Pourquoi Parce que votre cheval comme votre âne être attaqué par des loups, peuvent être attaqués par n'importe quel prédateur que vous avez dans le jeu. Et le problème étant c'est que si vous ne sauvegardez pas euh, au moment où vous partez avec votre cheval euh, pour aller euh, crapahuter un petit peu sur la map. Et que votre cheval se fait attaquer par une meute de loups, vous vous êtes tranquille, vous êtes vous fesses sur la petite selle. Mais votre cheval lui prend des dégâts, donc il peut mourir. D'accord Donc s'il meurt que vous n'avez pas sauvegardé, vous le Perdée. Donc, ça serait dommage de perdre un cheval qui coûte entre euh, à peu près 10 000 pièces d'argent. Donc, euh, euh, n'oubliez pas de sauvegarder euh, votre partie à chaque fois que vous partez crapahuté avec votre cheval. Faites pareil avec l'âne, on verra le prix de l'âne ou peut-être qu'en commentaire on aura les prix, etc. Donc, voilà, surtout n'oubliez pas de sauvegarder votre cheval comme votre âne pourra mourir s'il se fait attaquer par euh, des loups, euh, voilà, tout simplement, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, elle est très courte, elle est très brève, beaucoup de blabla, très peu d'images, mais bon, vous me connaissez maintenant, je prépare tout ça, moi, donc la deuxième partie du live, et euh, la vidéo où on ira visiter ce fameux nouveau village, et puis écoutez, j'attends vos retours, sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. et on se retrouve très vite pour la suite des événements dans de Medieval Dynasty. bye bye